l'homme bien-aimé dans les seigneurs que dieu soit loué pour cette opportunité qu'il nous a accordée afin que nous puissions parler de sa part je sais que votre temps est tellement précieux alors je vais vous prendre juste quelques minutes pour que nous puissions partager euh, la parole de dieu dans cette courte exhortation je suis dans philippiens chapitre 4 verset 6 à 7 c'est un passage qui est vraiment connu Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, la Bible dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâces. » Verset 7 « La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Dans ces textes, l'apôtre Paul est en train de de nous exhorter à prendre une nouvelle attitude face aux inquiétudes. Vous savez, nous sommes dans un monde où les inquiétudes visitent tout être humain. Nous la inquiétude. Chacun de nous fait toujours face aux inquiétudes, à n'importe quel niveau. Que vous soyez riche ou pauvre, vous faites toujours face aux inquiétudes. Que vous soyez africain, que vous soyez euh, euh, américain, européen, peu importe qui vous êtes, peu importe les continent dans lesquels vous habitez, peu importe les pays, peu importe votre niveau social, peu importe qui, qui, qui que vous soyez, chacun de nous rencontre toujours des problèmes qui lui poussent à s'inquiéter. Alors je ne sais pas en ce moment où je suis en train de, de, de vous parler, qu'est-ce qui est en train de vous inquiéter quelle est la situation qui est en train de vous inquiéter? Certainement, il y a d'autres personnes qui s'inquiètent parce qu'il qu manque ils manquent de l'argent. Il y a des gens qui s'inquiètent parce que parce que hier ils n'ont pas mangé. a Il y a d'autres personnes qui sont en train de s'inquiéter parce que ne pas comment est-ce que je vais faire. Ça, ça, ça, ça, ça lui pousse à, à, à, à, à, à, se, à, à se plonger dans les inquiétudes. Il y a d'autres personnes qui sont en train de s'inquiéter parce que il y a d'autres personnes qui sont en train de, de s'inquiéter parce qu'ils ont besoin de se marier. quelque chose, mais ça ne suffit pas, ça ne parvient pas, ça ne le permet pas. Il y Yaro Salah vraiment, comme il faut. Donc vous comprenez que dans ces mondes, Personne n'est épargné des inquiétudes. Personne n'est épargné de problèmes qui peuvent le pousser à s'inquiéter. Donc, nous tous, nous rencontrons des problèmes qui nous poussent à nous inquiéter. Mais dans ces passages que nous avons lus ensemble avec vous dans, dans, dans, dans Philippiens chapitre 4, à partir du verset 6 à 7, l'apôtre Paul est en train de nous donner une nouvelle attitude face aux inquiétudes. L'apôtre Paul, nous demande de faire quelque chose de très intéressant qui nous procure la paix face aux inquiétudes. Ce que l'apôtre Paul nous demande à faire face aux inquiétudes, c'est de remplacer les inquiétudes par la prière. C'est de remplacer les moments, les, les temps que nous pouvons consacrer aux, études, aux, aux, aux inquiétudes, que nous prenions, que nous consacrions ces temps-là à la prière. Phrase de sort, vous me suivez Peut-être, Oubane, qu'on s'inquiéter, avant que tu suives cette vidéo, tu étais en train de t'inquiéter. Peut-être ça t'a déjà pris une heure du temps. Je t'invite à prendre ces heures, ces minutes que tu as voulu consacrer aux inquiétudes, que tu consacres ces heures-là, ces, heures ces minutes-là à la prière. Au lieu de s'inquiéter, Sambela, c'est mieux c'est mieux de prier que de s'inquiéter. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de, de nous exhorter à faire ici. Il a dit, en toutes choses. Je vais relire les passages. Il dit, si ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses. En toutes choses. En toutes circonstances. En toutes choses. C'est-à-dire, à n'importe quel problème, à n'importe quelle situation, à n'importe quel sujet qui, qui, qui veut vous pousser à vous inquiéter, l'apôtre Paul nous dit, faites connaître vos besoins à dieu par des prières c'est à dire au lieu de s'inquiéter au lieu de même plonger dans, dans les inquiétudes il faut nazoa na baba baba problème on a ouïzo ninga et pousser n'a baba inquiétude n'a même maïango li zambe dans la prière c'est à dire j'amène mes problèmes devant dieu devant devant dieu dans sa présence au travers de la prière. Donc, que je que je commence à dire à Dieu, Seigneur, voilà, je voulais commencer à m'inquiéter parce que je manque de l'argent. Voilà, je te présente ces besoins. J'ai besoin d'argent. Seigneur, je voulais m'inquiéter parce que je manque ceci, c'est cela. Voilà, au lieu que je m'inquiète, Seigneur, je viens te parler de ces problèmes. Mon frère, ma soeur, papa, maman, Yozolanda, vidéo, yo, je suis en train de te, de, de, de te supplier au lieu que tu t'inquiètes, prie. Au lieu de t'inquiéter, prie, prends le temps. Et dans ta prière, tu présentes à Dieu les besoins, les problèmes qui te poussent à t'inquiéter, présente ses problèmes à Dieu vous savez, il y a un mystère lorsque nous prions, il y a un mystère, il y a quelque chose qui se passe, lorsque tu présentes à Dieu tes problèmes dans la prière il y a, il y a une sorte de déchargement qui s'est fait, c'est-à-dire lorsque je prie, je dis à Dieu, Seigneur voilà j'ai ceci, j'ai besoin de ceci voilà j'ai besoin de ceci, voilà ces problèmes, voilà ceci, je suis en train de me décharger dans la présence de Dieu, je suis en train de me décharger c'est-à-dire, ces problèmes qui voulaient m'inquiéter ne vont plus m'inquiéter parce que au travers de la prière, je me suis déchargé de ces problèmes. Je t'invite à prier. Lorsque tu commenceras à prier, il y a un déchargement qui va se faire. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit même dans Matthieu chapitre 11, verset 28, il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi, apportez-moi vos fardeaux, apportez-moi tout ce qui est en train de, de, de, de, de vous surcharger, tous tout les problèmes, toutes les situations qui vous inquiètent. Il a dit, et je vous donnerai du repos. Mais dans ces passages de, de, de, de Philippiens chapitre 4 verset 6 à 7, l'apôtre Paul a dit, au lieu que nous puissions nous inquiéter, il a dit que nous puissions prier, que nous puissions présenter à Dieu nos problèmes au travers de la prière. Mais dans cette prière que nous faisons, il a dit que nous les fassions avec des actions de grâce. C'est-à-dire, pendant que je suis en train de présenter mon besoin à Dieu, en même temps, je dis à Dieu, Seigneur, merci pour la solution que tu m'accordes par rapport à ces besoins. C'est-à-dire pendant que je présente à Dieu, pendant que je présente à Dieu, je voulais dire euh, euh, mon, mon sujet, ma requête. Au même moment, je remercie déjà Dieu pour la réponse qu'il va accorder à cette requête-là. Donc c'est ça, prier en en, en, en en faisant des actions de grâce à Dieu. Seigneur, merci l'argent que tu vas me donner. Seigneur, merci pour les enfants que tu vas me donner. Seigneur, merci pour le mariage que tu vas me donner. Seigneur, merci pour le vécu que tu vas me donner. Seigneur, merci pour la guérison que tu vas me donner. Je suis en train de prier, mais en même temps, je rends déjà des actions de grâce à Dieu. C'est la formule, c'est l'attitude que l'apôtre Paul nous a demandé d'avoir face aux inquiétudes. Au lieu de s'inquiéter que je prie, que je présente à Dieu mes besoins, que je présente à Dieu le sujet de mes inquiétudes et en les faisant avec des actions de grâce. Mais il continue à dire au verset 7, il a dit « Et la paix des dieux, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est-à-dire, lorsque j'arrête de m'inquiéter, je viens dans la présence de Dieu, je commence à prier, je présente à Dieu mes problèmes. Comme je vous ai dit, en priant, c'est comme si je suis en train de me décharger. Alors, lorsque je vais prier, comme il y aura un déchargement qui va se faire, la chose qui va remplacer, la chose que Dieu va remplacer, la chose qui nous a donné en Christ, parce que dans, dans Jean chapitre 14, verset 27, le Seigneur Jésus-Christ dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Donc ça dit, lorsque je prie, je présente à Dieu mes problèmes, il y a un déchargement qui s'est fait et la chose que Dieu va remplacer, c'est la paix. La paix qui nous a donné en Christ. Je t'exhorte, au lieu que tu t'inquiètes, prie. Au lieu de passer 15 minutes dans les inquiétudes, prie. Au lieu de passer 30 minutes dans les inquiétudes, prie, prie. Présente à Dieu les sujets de tes inquiétudes et Dieu te donnera la paix. Que Dieu vous bénisse. On se voit à la prochaine. Au revoir.